Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment embarquer un site web dans la chaîne éditoriale Opal. De quoi s'agit-il En fait, un site web embarqué est un site web à part entière qui sera rendu consultable en local, non connecté à Internet, à l'intérieur de votre module de formation. Le site web embarqué permettra à l'apprenant de consulter des informations présentes sur un site sans pour autant sortir de son environnement d'apprentissage. Pour cela, nous allons d'abord récupérer un site web depuis un navigateur. Ensuite, nous allons intégrer ce site web dans un module Opal. Donc, première chose à faire, c'est récupérer le site web. Donc là, je suis sur Mozilla Firefox et sur une page de Wikipédia. Je vous rappelle que le fait d'aspirer un site web ne vous exempte pas de demander les autorisations et de vérifier les droits de ce site ou de cette page. Dans le cas présent, je vais donc faire un clic droit, enregistrer sous, une fenêtre va donc s'ouvrir, et je vais l'intégrer dans un dossier qui s'appelle site web le nom du fichier est généralement celui de la page or ce qui est important dans un module opal c'est d'avoir une page index.html pour lancer le site donc je renomme mon site web en index.html je fais enregistrer à ce moment là mon navigateur va enregistrer le site web je vais pouvoir vérifier que ce site est bien enregistré. Donc j'ai bien un fichier index.html qui va lancer euh, le site web qui est hors ligne. J'ai aussi un dossier index fichier qui comporte en fait tout ce qui se trouve, toutes les images qui se trouvent sur euh, ce, euh, cette page web. A partir de maintenant je vais passer donc à la deuxième, deuxième étape c'est-à-dire intégrer le site dans mon module Opal donc au préalable j'ai créé un grain euh, système solaire euh, en information j'ai mis site internet euh, Wikipédia le système solaire et donc je vais rajouter une ressource lorsque je passe la souris donc à partir de ce moment là je vais pouvoir créer maintenant euh, deux items. Le premier item va être le dossier qui va contenir le site web. Et le, deuxi le deuxième item va être celui qui va afficher le site web. Donc, euh, dans ressources, vidéo, son, interaction, dossier du site web et site web. Donc, la première chose que je fais, je, prends, je crée le dossier du site web. Je nomme système solaire vous remarquerez que je ne mets aucune, aucun caractère accentué et aucun espace lorsque je nomme un fichier dans Opal je fais créer j'ai un message d'erreur qui s'affiche euh, puisque en fait il va falloir maintenant que je renseigne le contenu du site en le glissant sur l'item média système, vous voyez que maintenant j'ai euh, le site qui est embarqué dans euh, cet item euh, dossier du site web je crée maintenant l'item d'affichage donc je vais dans ressources toujours vidéo son interaction site web et je vais l'appeler pareil système solaire, dans cette fenêtre il va falloir que je renseigne le titre donc ce titre va s'afficher dans mon, dans mon grain, ensuite je vais glisser déposer le dossier j'ai donc le, le site qui s'affiche je vais pouvoir jouer ici sur la hauteur de cette fenêtre et la largeur de cette fenêtre pour l'instant je la laisse comme ça je fais enregistrer je vais pouvoir aussi renseigner ici les métadonnées c'est à dire la licence de la page euh, wikipédia euh, ainsi que euh, la référence de cette page donc, je vais pouvoir par exemple écrire extrait de wikipedia.org. Je fais enregistrer. Je retourne maintenant, donc mes deux, ma, ma ressource est prête. Il me suffit maintenant d'aller sur le grain. Et vous voyez que ici, euh, je peux avoir un site web embarqué. Donc, il me suffit de mettre. web qui est embarqué je fais enregistrer je fais un perçu et vous voyez que mon site web se retrouve intégré dans la page j'espère que cette vidéo vous servira et à bientôt